et euh, la page de Zoé, bien évidemment. Poissons et en Poisson dans votre horoscope de ce mois de juillet, bah, j'ai plutôt des bonnes choses à vous dire. Hein. C'est vrai que ça peut être un des plus sympathique mois de l'année, hein, puisque les premiers n'ont pas été terribles. Euh, le soleil est en cancer jusqu'au 22, et c'est un signe qui est en, en phase hein, avec le vôtre. Vous êtes deux signes d'eau avec des sensibilités communes, donc ce qui va se passer pour vous ce mois-ci va euh, aller dans le sens de votre sensibilité, dans le sens de, de, de, de l'image que vous avez de vous. Hein. On va vous flatter on va vous faire des compliments, on va vous dire que oh ben, vous avez bien fait ceci ou réussi cela, euh, ou vous-même, hein, finalement, on serait content de vous et, et, et, et vous ferez des, des petits compliments si jamais personne ne vous en fait. Euh, vous aurez de bonnes raisons d'être fier de vous ou, ou alors d'être fier euh, soit de quelque chose que vous avez fait, euh, soit donc de vos enfants. Euh, Peut-être parce que, bon, euh, ils auront réussi quelque chose ou qu'ils seront démonstratifs sur le plan euh, affectif, vous euh, voyez. Euh, bon, si vous avez des enfants, euh, vous serez euh, plutôt euh, fiers euh, d'eux. Euh, cela dit, les loisirs, les plaisirs et tout ça étant en vedette, il est très possible que vous passiez de très bonnes vacances hein, pendant cette période cancer. Après le 22, eh bien le soleil sera en Lyon, et euh, bon, euh, évidemment le signe solaire est toujours euh, très important, hein, euh, et euh, vous allez euh, peut-être bon être au service hein, de, des autres, euh, euh, vouloir euh, les aider, les soigner, les conseiller, euh, vous serez la personne vers qui on se tournera euh, pour se sentir euh, rassuré, euh, euh, vous voyez, vous, vous aurez un côté un petit peu sécurisant, à moins que ce soit vous qui ayez besoin qu'on vous rassure et qu'on vous sécurise, hein, c'est possible. on en vient à Mercure, qui occupe exactement euh, le, même, euh, euh, le même endroit du ciel que le soleil, puisqu'elle se trouve en, en cancer depuis déjà euh, un certain temps, et d'ailleurs elle était rétrograde, hein, et elle le sera encore jusqu'au 12 du mois. Donc quoi que vous espériez, euh, quoi que vous attendiez, il va falloir patienter jusqu'au 12. Bon, je dis jusqu'au 12, mais à mon avis, ce sera peut-être quelques jours avant, dans la mesure où, à partir du moment où Mercure va stationner, euh, et elle va stationner euh, presque une semaine, euh, elle ne sera plus rétrograde. Donc, euh, bon, euh, des choses peuvent se passer à partir du moment où elle ne sera plus rétrograde. Donc peut-être que vous recevrez un, un courrier ou un coup de téléphone, un message, quelque chose qui vous fera plaisir, où, où, où vous aurez le sentiment, ben, ça va d'ailleurs avec euh, les aspects solaires, hein, euh, euh, disons que c'est flatteur, hein, c'est valorisant, et qu'en tant que poisson, c'est quelque chose dont vous avez besoin, parce que vous avez tendance naturellement à... à Bon, sauf euh, évidemment euh, un ascendant qui va dire le contraire, mais le pur euh, poisson, il a tendance un petit peu à, euh, à pas à se dévaloriser, mais à, à, à, à se mettre au service des autres, à, à, à ne pas euh, se penser comme étant légal, hein, euh, à égalité avec les autres. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de poissons sont férus de politique, parce que qu'ils veulent de l'égalité euh, partout. Ça fait partie euh, de, de, que, de ce que vous êtes. Hein. Donc, euh, euh, il y aura certainement des échanges où vous entendrez des choses qui vous... Euh, Hein, flatteront, qui vous euh, euh, donneront l'impression qu'on vous traite euh, d'égal à égal et euh, bon il en sera de même euh, avec vos enfants on en vient à vénus et vénus vous le savez depuis des mois elle est en gémeaux et elle vous parle euh, à la fois du passé et, euh, et du fait que vous pourriez tourner une page euh, c'est à dire que euh, il est possible que quelqu'un cherche à revenir dans votre vie et que bon ça vous ait posé beaucoup de questions mais à partir de ce mois-ci enfin depuis le, le 25 juin d'ailleurs le vénus est redevenu direct donc là vous n'allez plus vous poser de questions vous allez très certainement pouvoir faire un choix. Soit euh, le choix de retourner avec euh, quelqu'un du passé, soit le choix de tourner euh, définitivement la page, sans que ça vous fasse le... Bon, alors évidemment, hein, vous êtes quelqu'un d'émotif et de sensible, donc ça ne se passera pas dans l'indifférence. Hein, mais à la limite, il, ça, il faudrait que ça se passe dans l'indifférence, parce que euh, si vous n'avez plus du tout de sentiments pour cette personne, eh bien, inutile de, de faire du sentiment, justement. Hein. Maintenant, vous pouvez aussi euh, rencontrer quelqu'un sous cette configuration, quelqu'un que vous avez connu dans le temps, euh, et qui, euh, avec qui vous aviez eu des relations à peu près normales, euh, qui était pris, hein, euh, qui vous plaisait, mais qui était pris, et ben, vous retrouvez euh, cette personne, ou l'avez euh, retrouvée récemment, et là, au contraire, vous pourriez démarrer quelque chose, hein, démarrer une nouvelle relation. Ça n'est pas exclu, euh, surtout pour ceux hein, qui sont nés euh, vers les 24, 25 février, par là, hein, euh, Vénus a stationné euh, longuement... Euh, sur ces points euh, qui correspondent à votre, à votre, soleil de naissance, euh, donc euh, bon, euh, c'est vraiment, alors juste un petit mot pour le troisième décan, attention à la fin du mois, Vénus sera de nouveau en dissonance avec Neptune et vous pourriez être dans une totale incertitude On termine avec vos énergies et avec Mars qui les gère. Et alors Mars s'installe le 28 juin en, en bélier et va y rester jusqu'à la mi-janvier. Hein. Donc c'est quand même quelque chose ça. Euh, Mars en bélier est très puissante, hein. elle est chez elle, elle est agressive, elle est bagarreuse, elle est euh, aussi extrêmement entreprenante, elle peut vous donner la niaque et euh, elle est dans votre secteur d'argent. Hein. Donc la NIAC, vous l'aurez pour gagner de l'argent. Hein. Il faudra absolument que vous trouviez de l'argent, euh, d'une manière ou d'une autre, parce que, bon, euh, vous êtes peut-être de ceux qui, euh, comme beaucoup d'ailleurs, ont souffert hein, de, euh, de la conjoncture, euh, enfin de, de tout ce qui s'est passé, du contexte dans, le, dans lequel nous étions euh, tous. Euh, donc il, il est nécessaire, hein. il y a une nécessité... Euh, Vital, hein, avec Mars euh, en bélier, euh, de euh, faire rentrer euh, de l'argent. Alors, vous pouvez essayer d'en emprunter. Hein. Mais alors, je vous en prie, n'en empruntez pas tant que Mercure est rétrograde. Hein. Vous y allez après le 12 hein, à la banque. Mais euh, bon... Euh, n'est pas sûr qu'on euh, on vous accordera euh, un prêt. Parce que Mars est souvent aussi la planète du refus, des obstacles, euh, voyez des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait. C'est la planète du désir. Hein, donc, euh, on peut désirer très fort quelque chose et ne pas l'avoir, ça arrive. Hein. Euh, bah, ça dépend de votre thème natal. Hein, moi, je suis obligée de rester sur des généralités hein, et de vous dire que c'est possible qu'on vous, qu vous donne l'emprunt comme c'est possible qu'on vous le refuse. Voilà, il euh, n'y a pas, euh, je, je, malheureusement, je ne peux pas, euh, sans votre thème, euh, être plus précise. Alors, un Mars en, en bélier peut également indiquer euh, quand même aussi des conflits, euh, des conflits... Euh, peut-être dans un domaine plus général hein, que particulier euh, disons que bon on va voir ce qui va se passer euh, dans la deuxième euh, quinzaine d'août mais euh, il est possible que des conflits éclatent voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et à moi on se retrouve donc euh, au mois d'août euh, et d'ici là, ben je vous souhaite vraiment les meilleurs moments qui soient.